L'un des métiers qui rapporte le plus d'argent, c'est le métier de vendeur. D'accord La plupart des vendeurs abandonnent après la première relance du prospect. La plupart. C'est choquant quand vous savez que 68% des ventes se signent à la septième relance ou sixième relance. Ça veut dire quoi Un vendeur qui, qui a faim je parle de cette astuce. Qui a faim Qui part de zéro Il n'a pas d'argent. Il a schématiquement 1 euro, 1 dollar en poche. Il arrive dans une entreprise et il vend les produits de l'entreprise, mais il a faim. Il a cette faim de... Il ne va pas abandonner. Il va faire autant d'appels qu'il pourra. Et comme c'est le métier qui paye le plus la vente, que ce soit pour votre entreprise ou pour une autre entreprise, il va gagner de l'argent. Ceux qui deviennent le... le... et qui ne sont pas stupides, hein. Et qui dépensent dépense pas tout. J'en connais beaucoup. Je fais beaucoup de formations de vendeurs qui font des bêtises comme ça, qui achètent des BMW, des Mercedes à crédit. What Et, et, et dilapident tout leur argent. Mais ceux, les vendeurs qui partent de zéro, euh, peuvent devenir millionnaires très rapidement. Avec les bons produits et, et, et la faim au ventre.